à la croix au pied du maître à genoux je fais mon choix sans d'ici plus je veux être tout près de lui par la foi Sa bergerie ne mot de sa main sur les mots dans les prairies, oui, mon beau ne rit à la croix, à la croix, au pied du maître, à genoux. Sans du bénisse richement, levons-nous s'il vous plaît, nous allons nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 8, psaume chapitre 8, psaume chapitre 8, nous lisons la parole du Seigneur.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 de péché en la chair. Chose impossible, pour tout humain, par un danger, t'es esclave du péché. Il a fait, il m'a libéré. Et cela, tu m'as franchi du Chose impossible, chose impossible Pour tout humain Par un danger, tes risques du péché Il a fait, il m'a libéré Puis cela fut ma franchise Tu l'as fait notre Père, tu l'as fait notre Seigneur, c'est pourquoi nous nous inclinons devant toi, pour reconnaître ta grandeur mon roi, il n'y a pas d'autre roi que toi, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a point d'autre sauveur que toi, et tu as dit hors oh, de moi il n'y a point de sauveur, nous te sommes vraiment profondément reconnaissants, mon sauveur, oh Dieu pour les sacrifices parfaits que tu as accomplis, Seigneur tu t'es offert toi même, pour le salut de ton peuple, mon Seigneur. Louange et honor à toi. Et un retour aussi ce soir. Nous voulons te louer encore. Nous voulons t'exalter, Seigneur toute notre vie entière, Seigneur. En reconnaissance à ce que tu as fait, Seigneur, tu nous as vraiment libérés, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, c'est vrai, notre vie te soit vraiment perturbissant comme un parfum de bonne odeur, que nous puissions vraiment être conformes à ta volonté à toi. Seigneur, aide-nous, mon béni, mes Père Saint Dieu. Même dans nos faiblesses, mon roi, soutiens-nous encore davantage, mon roi, pour que nous puissions avoir ces ailes davantage dans nos âmes, Père sans Dieu, pour ta gloire à toi, pour ton œuvre à toi, béni, mes Père Saint Dieu. Oh Dieu, peu pour notre état notre situation Seigneur souviens-toi de nos pâtiments, du désir que nous avons Seigneur de pouvoir te plaire mon roi en connaissant ce que tu as fait pour nous Seigneur tu ne t'es point lassé mon roi tu n'as pas abandonné mon bien-aimé ni même pas découragé mon bien-aimé Seigneur mais tu as continué à avancer Seigneur oh, on n'a pas regardé les crachats même la couronne d'épines mon bien-aimé même le fouet bien-aimé Père Dieu gloire à toi mon bien-aimé Père Dieu tu es vraiment merveilleux Père tu es vraiment digne de gloire digne honneur mon roi. Tu as combattu seul, mon bénéfice Seigneur. Tu n'as pas été soutenu, mon bénéfice du Oh, que ton nom soit exalté, Seigneur. Tu as été le seul à fouler au préfois. Tu as reçu la colère de Dieu sur toi, mon sauveur béni. Mon âme te loue et t'exalte mon Seigneur. Comment ne pas te glorifier ni comment ne pas t'exalter, Seigneur. C'est pour ça que tu m'as donné une bouche pour te louer, Seigneur. Je te louerai, Père Saint-Dieu. Un cœur pour t'aimer, mon roi. Je t'aimerai, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Oh, les mains pour battre pour ta gloire, Seigneur. Je le battrai pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Béni soit le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tu es vraiment l'étoile brillante du matin, Seigneur. Nous te remercions, mon roi le soutien, le secours, mon roi, qui ne te cesse d'apporter à ton peuple, à toi, Père, oh Dieu. Merci encore pour ta lumière, encore, mon bénéme, Père, saint Dieu. Nous te disons donc de tout notre cœur, Père, merci, merci, Seigneur, Dieu. Merci pour ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour mon frère, ce que tu as fait pour mon enfant, ce que tu as fait pour ma fille, pour mon époux, ton peuple, et de part, et de Dieu pour chaque frère et pour chaque soeur, mon roi. Nous te remercions, mon bénéme, Père, saint Dieu, parce qu'il nous a donné vraiment des frères et des sœurs, une famille en Christ mon roi. Loué soit l'Éternel notre Dieu, béni soit ton Seigneur encore ce soir. Pour tous nos frères et sœurs qui sont aussi à, répartis de par le monde entier, béné, mais Père dieu qui te reconnaissent toi comme le seul Sauveur, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Merci pour les chants, merci pour les cantiques, merci pour les psaumes. C'est vrai, tu es merveilleux, Père. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni, qu'il soit exalté et glorifié, que notre Dieu vous bénisse richement, qu'il vous soutienne et qu'il vous fortifie, vous pouvez vous asseoir. Oui, comme le cantique l'a dit, je chante la croix. Amen. Oui, c'est là que nous réalisons combien le Seigneur a été bon pour nous. C'est là aussi que la victoire a été donc Amen. obtenue pour qu'aujourd'hui nous puissions être debout et parmi aussi les vivants pour pouvoir exalter le Seigneur notre Dieu pour ses bienfaits. Ces bienfaits dont nous sommes certains et nous les disons avec certitude, ils sont tellement innombrables dans notre vie. C'est pour ça que même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Et comme David le disait, ta houlette est ton bâton, donc me rassure. Nous avons cette grâce et ce privilège que Dieu nous a accordé de pouvoir être dans ce chemin qui nous a donc placé et comme lui-même notre Seigneur nous a montré aussi comment y être puisqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous faisons peut-être un, un regard vers l'arrière. Nous considérons effectivement aussi tous ceux-là qui nous ont précédés. Nous voyons comment ils ont eu à pouvoir marcher en ayant confiance en l'Éternel, notre Dieu, en ayant aussi cette foi en lui. Et dans les épreuves, dans les difficultés dans lesquelles ils ont dû à pouvoir passer, leur confiance, leur foi était restée donc inébranlable. Et nous avons vraiment vu aussi ce que cela aussi a produit aussi également. La Bible parle de Moïse comme cet homme qui a regardé l'opprobre de Christ notre Seigneur comme étant une grande richesse. Il n'a pas pu mettre son cœur ni arriver à pouvoir également aussi se réjouir et prendre plaisir dans les richesses de, de l'Égypte parce que il pouvait être le roi d'Égypte. Il avait donc la possibilité de pouvoir se réjouir effectivement aussi en Égypte. Mais quand il a jeté le regard vers ce peuple qui vivait là, effectivement, qui était esclave et maltraité, parce qu'ils étaient tellement différents. Les Égyptiens se considéraient comme étant un peuple tout à fait supérieur. Et quand ils regardaient les, les, les Juifs, effectivement, les enfants d'Israël, effectivement, ils les trouvaient comme étant des gens qui n'ont pas le droit de vivre, effectivement. C'est pour ça qu'ils les ont pris, effectivement, ils ont fait d'eux des esclaves. Les esclaves pour nettoyer leurs maisons, les esclaves pour pouvoir prendre leurs enfants, pour pouvoir bâtir effectivement tout. Et tout ce qui était comme travail à pouvoir faire, eh c'était donc euh, les fils d'Abraham, donc euh, la postérité d'Abraham, les enfants d'Israël. Personne, à ce moment-là, ne pouvait vouloir être dans cette condition parce que tous visaient les statuts le plus haut, c'est-à-dire être un Égyptien s'accompagne avec les honneurs parce que c'est eux qui dominaient en fait. C'est quand même extraordinaire, effectivement, de voir comment Dieu, lorsqu'il a un plan pour quelqu'un, et que vraiment que Dieu est dans une personne, la façon de voir les choses est tout à fait différente. C'est extraordinaire. C'est toujours une grande leçon pour nous, effectivement, si nous le voyons aussi avec aussi comme cet homme Daniel. Daniel, quand il a eu à pouvoir donner l'explication, effectivement, d'abord le songe et l'explication aussi au roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est tombé de son trône. Il s'est incliné, il a reconnu que dans cet homme, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Et c'était Dieu lui-même, effectivement. aussi. C'est pour ça que ils ont fait la statue de Meshachar. C'était seulement la statue de Daniel. Parce qu'en lui, on a réalisé qu'il avait une sagesse extraordinaire, qu'il est les, les magicien, ne pouvait même pas atteindre effectivement mais ce qui est merveilleux dans cet homme c'est là qu'on voit l'esprit de Dieu comment Dieu saisit et tient les siens effectivement et Daniel qui lui regarde qui dit qu'effectivement que ce n'est pas que je suis supérieur aux autres ah non, non, non non non non je suis comme tous les autres mais c'est seulement la grâce de Dieu que Dieu m'a accordé à ce que je puisse avoir cette grâce de pouvoir invoquer son nom et de pouvoir aussi se révéler aussi à moi alors stars dans son élan de cœur, effectivement, il a voulu, il a pris des cadeaux, les titres, effectivement, pour lui donner. Il dit, non, non, non. Je n'ai pas besoin de ces titres et de ces cadeaux, effectivement. Il faut les donner aux autres, effectivement, pas à moi. Alors, on nous dit que, lorsque Moïse regarda, effectivement, ce peuple qui, ici effectivement, qu'on fouettait, qu'on maltraitait, effectivement, c'est la grâce de Dieu que cet homme a eu à pouvoir avoir un regain de regard en disant, mais c'est quand même extraordinaire. Parce que tout ce qui est méprisable, quand on méprise, effectivement, on peut pas vouloir être comme cela. Et puis tous tout le monde, effectivement, voudrait être comme aujourd'hui, eh, si nous sommes des Américains, nous sentons effectivement supérieurs, on est un supérieurs. On veut être dans cette lande supérieure, mais descendre. Et faire partie de ce peuple, effectivement, qui est méprisé. effectivement. Je ne crois pas qu'un être humain normal qui pense effectivement voudra cela. D'ailleurs, juste simplement un exemple que ça ne vous choque pas. J'espère bien que ça ne vous choque pas. Regardez, regardez par exemple, je donne un exemple. Il hein. ne faut pas toujours être. Ah ah ah, un exemple. Regardez aux États-Unis, les Noirs américains, je vous donne un exemple, moi je ne parle pas de certain. Pas... C'est quand même fort triste de voir que là-bas, que ce soit les hommes et les femmes, ils doivent s'écorcher les cheveux pour ressembler aux Américaines, qui sont donc des Européennes. Ça, vous le savez. Elles font tout, ceci, cela, pour que... ceci, ah, à cela. Pourquoi Parce que et ils se considèrent comme étant d'un enfin, race supérieur. Et les autres sont des inférieurs. Alors à ce moment-là, des inférieurs, ceux qui, qui sont des inférieurs, effectivement, ils veulent tout faire, c'est des continuent, donc, pour quand même se ressembler à ceux-là. Vous vous sentez mal à l'aise Non, vous ne wow. devez pas vous sentir mal à l'aise quand même, parce que ça, ce sont les termes des hommes. Maintenant, regardez, comparé à cela, maintenant, comme on est en Égypte, les Égyptiens, par rapport effectivement aux Hébreux, donc, les Hébreux étaient dans la basse classe, effectivement. Non, non. Alors, Moïse était dans la classe, effectivement, des Égyptiens. Niveau là, un peu plus. Prenons, par exemple, bon vous pouvez quand même changez un peu, parce qu'il vous dit, ah, vous me regardez un peu, je dis, bon, prenons un hein, peu, et les présidents qui vont, les présidents des États-Unis, par exemple. Tu vois, bon, il, est, il vit à la Maison-Blanche. Il sort un peu, il regarde là, il dit Oh là là là là là. Quand il voit les, ces gens-là qui vivent dans les Bronx, vous connaissez les Bronx C'est les quartiers-là, les bars, où il y a tout, les drogués, les phasés, qu'on ne continue qu'on n'aime pas du tout. Il dit Moi, Joe Biden, président des États-Unis, qui vit dans le palais à Maison-Blanche, je vais descendre pour maintenant vivre avec les Bronx. Mon frère a même rien. Pour dire que c'est impensable, mmh. eh bien, Moïse était comme ça. Mmh. Oui. Parce qu'aujourd'hui, comme mon frère a fait, on considère que les États-Unis grands, mais l'Égypte était une grande puissance mmh. qui dominait. Moïse était une grande. Vous savez, dans ces statues-là qu'il était, effectivement, c'était pharaon, c'était comme Joseph, s'il était aussi. Mais cet homme-là, quand il a jeté le regard, il a regardé ces hommes-là qui étaient méprisés et qui ne valaient absolument rien. Il faut vraiment que Dieu se saisisse d'un homme. C'est une grâce extraordinaire. Qu'il puisse vouloir. Il dit, il a regardé... Vous avez lu ça Dans les livres des Hébreux, non Il a regardé l'opprobre l'opprobre de Christ notre Seigneur comme étant la chose la plus une grande richesse. Bon, vous pouvons le lire effectivement dans le livre de Hébreux au chapitre 11. C'est pour que nous comprenions effectivement que quand Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir le connaître, de l'avoir et de vivre pour lui et avec lui, beaucoup de choses changent dans notre vie. Il y a une façon de voir qui change complètement nos regards, même la façon de regarder les choses. C'est-à-dire que les choses que les autres tiennent, ils apprécient. Qu'on peut même tuer quelqu'un pour cela. Toi, tu regardes cette chose-là, mais avec un autre regard. Et pourtant, tu es un être humain, avec le même désir, la même passion. Mais quand toi, tu le regardes, c'est tout à fait différent. Alors, Hébreu, je crois que c'est au chapitre 10, effectivement, c'est cela aussi que vous pouvez lire, je pense que nous continuons ici. Voilà, c'est le chapitre, chapitre 11, verset 23. Il dit ah. Donc, c'est par la foi que Moïse...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 Invisible. Donc, vous voyez qu'effectivement, que ce sont des choses qui se sont réellement passées. Ce n'est pas une histoire, effectivement, mais des hommes, un homme, effectivement, qui avait une position tellement si élevée et qui regarde des gens qui étaient tellement dans le bourbier comme maltraités, effectivement, et cet homme-là a désiré être à la place de ces hommes-là. Parce que, il y avait quelque chose que, il a eu la grâce de pouvoir voir, en fait, que les autres, effectivement, ne voyaient pas. C'est pour ça que, la grâce que Dieu nous a accordée des pouvoirs, et c'est pour ça, l'autre fois, nous l'avons lu, il dit, mais, ils ont donc les yeux et ils ne voient pas. Mais vous, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Mais la question est de savoir, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que vos yeux à vous, quand ils regardent effectivement le monde dans lequel nous nous trouvons, dans tout l'environnement dans lequel nous nous trouvons. C'est vrai, frère. J'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, effectivement, mais même quand vous êtes quelque part, n'oubliez pas qui vous êtes. Parce que les, les, les, les Hébreux n'étaient pas pareils aux Égyptiens. Ils ne pouvaient pas, effectivement, avoir convoités, parce qu'ils devaient savoir qui ils étaient. Parce que ce n'était pas un peuple qui pouvait vivre avec les idoles. Souvenez-vous, frères et ça, pour que vous puissiez comprendre encore un tout petit peu. Regardez, lorsque Daniel était, effectivement, ramené dans cette partie, effectivement, du royaume de Nebuchadnezzar, en Babylone. Daniel, comme il était venu, donc, de la captivité, effectivement, donc, à là, puis ramené là-bas, bon, on voulait le mettre, donc, en honneur. C'est l'aimé qui venait donc de la table du roi, du Nabi Canistar. Vous vous rendez compte effectivement que, je vais donner ça une fois, cet exemple, le roi, le roi de Belgique effectivement ici, le roi, à sa table on les sert effectivement, donc la nourriture qu'on sert au roi. Et le roi dit que cette nourriture ici, vous la prenez, vous allez donner à telle soeur à tel frère, peut-être à telle personne. Donc cette personne, chaque jour, on voit qu'effectivement que on vient lui apporter le même mets que le roi. C'est-à-dire que la même nourriture que le roi. C'est-à-dire que même dans son quartier, tous ceux qui sont regardent mais vont le prendre avec honneur. Il dit, mais cet homme ou cette famille est honoré par le roi. Et quand même lui il sort effectivement, lorsqu'il marche effectivement, il sent qu'il est honoré et que les gens aussi l'honorent effectivement. Il dit, mais si le roi arrive à pouvoir partager son repas avec le monsieur eh bien, Nébicanestar aussi avait fait comme ça avec Daniel. Vous le connaissez oui. Les mecs qui étaient donc à la table du roi, qu'on donnait au roi, eh bien, on a porté aussi, a donné aussi oui, à Daniel, et puis aussi avec ses amis. Mais chose tout à fait bizarre, c'est que Daniel et ses amis refusaient de manger, parce que vous savez. Quand on doit avoir de meilleurs cuisiniers, ça doit être celui qui, qui coupe, prépare pour le roi. Dans tous les pays, en fait. Oui. Donc, toujours, les meilleurs, les meilleurs, c'est toujours pour les présidents ou pour le roi. Donc, pour eux aussi, c'était comme cela. Alors, quand on leur apportait la nourriture, ils devaient s'empresser de pouvoir manger. C'est réjouir aussi avec les autres. Parce que ce n'est que la nourriture. Posez-vous la question, pour quelle raison Et pourtant, c'était la nourriture, non que tout le monde pouvait se réjouir et manger, effectivement. Mais pour quelle raison Daniel et les autres ne voulaient pas manger cette nourriture? C'était quand même des humains. On leur a offert cela. Pourquoi, en fait, ils ne pouvaient pas manger? Parce que c'était honorable. On les a honorés. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut que nous puissions vraiment nous examiner, entrer en nous-mêmes. C'est absolument important. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc ce que le monde apprécie, ce n'est pas ce que nous, nous sommes censés pouvoir apprécier. Ce que le monde fait, ce n'est pas ce que Dieu attend que nous aussi nous puissions faire. Parce que ce peuple-là savait que pour nous, en tant que le peuple d'Israël, Dieu nous a montré comment il faut manger. La nourriture qu'on doit manger, comment ils faire. La, les, les tuer, tuer, il faut faire Les animaux qu'on devait tuer qu'on devait tuer, on doit savoir comment c'est. Parce que la manière de on va les tuer, on ne veut pas étouffer. Parce qu'on ne sait pas. Chez, chez, chez les bécalés, c'était un, un païen. Donc on, on étouffait. On faisait tout ce qu'on pouvait faire. Mais Dieu n'avait pas, Dieu avait déjà dit à son peuple de ne pas manger ça, ça, ça, ça, ça, ça, Mais on avait fait des mélanges à la cuisson. On ne sait pas ce qu'on a fait comme mélange. Mais les on ah, on m'a honoré. On t'a honoré. Mais pour un peu la question, mais qu'est-ce que ton Dieu a dit à toi C'est comme quand tu vas dans des réceptions. Et on te met là des petits verres, effectivement, aussi, là, des coups de coups là, tout le monde, effectivement, sourire. Et pas, là, tu prends bouffe. Mais non, ton Dieu dit à toi, toi, dit quoi Que tout ce verre-là, même c'est des fruits de champagne qui sont tellement si bons. Je ne vous interdis rien, mais vous êtes, vous êtes libre. Mais fruits de champagne, là, qui sont là, effectivement, tu vois, tes yeux commencent à globuleux Et puis tes amis qui sont là. C'est toujours le problème, c'est toujours, que diront les autres ils vont dire, à ah, Paul le Oh, c'est plein ces de personnes ici. Ils sont, c'est toujours ça. Vous avez peur qu'on dise de vous, ils s'habillent comme des grands-pères, ils s'habillent comme des grands-mères, ils ne boivent pas comme les autres, effectivement. Ils sont toujours un peu bizarres. Et puis, ça, toujours, c'est, ça, toujours la technique des démons, en fait. Ah, mais depuis qu'on croit, dès qu'il croit, mais il était venu comme ça. Et, et vous savez, il se néglige, hein? Même pas un peu de petits, tout ça. Et tout ça, c'est interdit par Dieu. Et puis tu dis en question, on veut vraiment que tu sois comme ça. Oh, elle était belle, mais maintenant elle est devenue vieille. Et quand tu sens ça, ta... alors là, tu ne veux même pas tenir, c'est pas possible. Alors tu rentres à la maison, le trouble vient. Mon frère Massar, nous ne sommes pas comme les autres. Il faut savoir d'où tu viens. Toi, tu dois savoir d'où tu viens, de quel pays tu appartiens. Tu dis toujours, notre Père qui est aux cieux. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre. Ok. Donc lui, règne. C'est là qu'il Et toi et moi, nous appartenons. Nous le disons, non Nous sommes citoyens des cieux. Donc, citoyens des cieux, ce n'est pas citoyens de la terre. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous devons toujours savoir quand... Regardez, les Saintes Écritures, minutes, les Saintes Écritures nous disent une chose merveilleuse. Et ça, je disais, j'ai dit, Dieu d'Abraham et de nous. Il dit que la parole de Christ habite ah, ah. Si cette parole habite abondamment en moi, je ne vois pas d'où viendrait encore une autre influence. Frère, mon collègue de classe ne peut pas m'influencer. La Bible nous dit dans le psaume hein, que tes préceptes, donc ta parole à toi, ce sont donc mes conseillers. Donc j'ai un conseiller. Donc si j'ai cette parole en moi, dans tous les endroits où je peux me trouver, mon frère et ma soeur. J'ai regardé, j'ai dit, Jésus-Christ, mon roi, combien tu nous aimes. Mm. C'est vrai, j'ai toujours eu à pouvoir dire, nous allons tous dans les hôpitaux. Mm. Mais j'ai dit, Seigneur, quelle grâce. Mm. Tu vas demander aux médecins, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse être en bonne santé. Mm. Mais ce n'est pas aux médecins, c'est le médecin qui doit te demander. toi. Mm. Vous trouvez ça bizarre hein? <rire> Que Dieu nous aide. Je ne vous ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Il hein. faut pas que, oh, on nous met au moins. Non, non, c'est bon, puis ils ont étudié. Je n'ai jamais dit que c'était mauvais. Mais vous, vous devez savoir qui vous êtes. C'est-à-dire que vous savez ce que Dieu a fait de vous. Bah, lisons une des critères là, puis nous allons nous arrêter il y a trois minutes là. Dans le livre de Hébreu au, au, au, au chapitre 10, là, Hébreu bon, chapitre 10, et, il nous dit, merci moi, bon, il nous dit une chose. Ah, voilà. euh, il dit verset 37, il dit, et encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Regardez une chose qui est merveilleuse. C'est inquiétude, nous l'avons lu, et c'est là que nous nous accrochons tous aussi, parce que Dieu nous a dit ce qu'il faut, et que par là, il nous a fait connaître comment les choses vont se passer pour nous. Parce qu'il dit que vous avez encore besoin de là. Avec, que, dit ça, Donc, verset, verset 36, car vous avez besoin de la persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous avez promis. Donc, toi et moi, ça, on s'adresse effectivement au peuple de Dieu. Toi et moi, ici, nous savons, par la grâce de Dieu, que Dieu nous fait savoir que moi, je dois être persévérant. Hein? Donc... Euh, la persévérance est quelque chose d'important dans la marche spirituelle d'un croyant. Il faut la persévérance. C'est pour ça que le Seigneur dit toujours dans les Saintes Écritures, « Fortifie-toi et prends courage. » Jamais, jamais, jamais, un croyant ou un fils de Dieu, ou jamais d'abord Dieu lui-même, ne peut te décourager. Il va te décourager de commettre le péché, oui. Ça, sois-en sûr. Vous savez, vous savez, dans la prière, notre Père, qui est aussi, vous connaissez, non Vous vous, vous souvenez de, de cela Qu'est-ce qu'il dit Vous connaissez. Qu'est-ce qu'il dit encore vous savez, notre Père qui est au ciel, que ton nom, que ton règne et que ta volonté sur la terre comme au ciel. Donne-nous. <rire> C'est merveilleux. Et après, au merveilleux. Et puis. Ah. « Ah, nous Dieu pas, ne permet pas, pas que la tentation. Donc fais-nous que nous évitions les tentations. Donc Dieu sait. C'est pour ça dans la prière, tu le dis aussi. Donc effectivement, qu'il y a, Seigneur, garde-moi que je ne puisse pas tomber. Donc Dieu ne va pas te pousser à aller. Mm -hmm. Tu le prie quand tu pries, il faut faire attention à ce que tu dis. Là. Non, non, non, non, on ne pourra pas te pousser là-dedans. Il va faire en sorte que tu évites, en fait. Il a fait ça aussi à l'autre aussi. vous vous souvenez? Il lui dit toujours. C'est pour ça que, regardez très bien, quand vous aimez tellement Dieu, quand vous, sentez peut-être, vous allez quelque chose vous pour vous approcher de faire quelque chose qui n'est pas vraiment bien pour Dieu, vous sentez palpitation. Oui, oui, oui, Vous sentez que votre cœur, en tout cas, commence à perdre le contrôle. Vous sentez que quelque chose de mauvais commence à pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on appelle le warning. Vous savez ce que c'est Donc, Dieu vous avertit. Et quand vous... Et quand vous... Vous savez, Dieu a une façon extraordinaire de faire les choses. Mais vous, chacun, nous ne faisons pas souvent attention. Et nous forçons, nous passons la barrière. Mais il t'a montré qu'il ne faut pas le faire. <rire> et, et ça, donc c'est vrai que, donc c'est que dans une vision que nous, et notre Seigneur, il te dira toujours, pour marcher avec lui dans des situations dans lesquelles, effectivement, même si tu des moments difficile, il te dira toujours, fortifie-toi et prends courage. Ne te décourage pas. Même si c'est une montagne, ne crains pas, ce n'est pas belle Vous vous souvenez, non? Quelle est cette grande montagne? Et attendant? Voilà, même si la montagne elle est grande. Et t'a dit, toi, tu diras cette montagne. Au toit de là, quittera aussi. Donc, c'est pour que nous comprenions que le Seigneur est celui qui nous fortifie. Et puis, même quand nous sommes dans le trouble que nous avons des problèmes qui nous trouvent, il dit toujours Quelle paix, que paix! Il dit Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Toi et moi. Et forçons-nous toujours d'avoir la paix, même si on sent qu'on est dans le trouble. Effectivement, Seigneur, je supplie mon Donne-moi la paix, Seigneur. Donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Donne-moi la, Donne la paix. Tu as fait la promesse pour moi, pour la paix. Je veux la paix, et la paix va descendre dans ton cœur. Tu auras le contrôle de la situation. Souvent, les problèmes c'est parce que nous oublions que Dieu nous a tout donné. Oui, nous oublions parce que nous avons un adversaire malin. Il vient d'abord nous mettre des trépicules dans les yeux comme ça, paf boum. Il met les problèmes. Alors, il t'amène les problèmes, il devient trop grand comme ça. <rire> Mais toi, tu as un Dieu qui est plus grand. Le problème, et, et si vous connaissez toujours ce que moi j'aime dans ces cantiques-là, non Le preuve aura toujours. N'oubliez jamais. Même si c'est l'océan qui est devant toi que tu ne sais pas traverser, tu diras toujours le preuve aura son terme. Traverser, je traverserai, mais comment je ne sais pas, mais je sais que de l'autre côté je serai. C'est pour ça que tu as besoin de la persévérance, persévérance à rester toujours dans. Il a dit comment ça va se passer, il a dit. Vous savez, le Seigneur nous a permis que, dans les scènes écritures, qu'il y ait des événements tellement de différentes manières, différentes façons, effectivement, aussi grandes difficultés, effectivement, avec des hommes. Et qu'il a eu à pouvoir solutionner, pour que toi et moi qui sommes arrivés ici, quand même, nous pensons un peu, nous tournons un peu le regard, pour voir, mais qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont partis, arrivés à cet endroit la faim, ils ne pouvaient pas savoir même comment pouvoir manger parce qu'il y avait rien à manger. Ils avaient soif. C'est vrai, il y avait même pas de ruisseaux. C'était désertique, effectivement. Mais comment pouvaient-ils avoir Est-ce que Dieu était capable de pouvoir avoir de l'eau quelque part Vous comprenez Donc, dans différentes circonstances, effectivement, de la marche du peuple de Dieu, Dieu a voulu prouver que quand nous avons ces dieux, nous ne devons pas avoir peur. Même si nous ne voyons pas le dessus, et que nous voyons que tout est vraiment fermé, on s'assied là même, on regarde, il dit, mais tu, parfois on arrive, mais telle personne peut me dire, ah c'est pas possible, il ne pourra jamais. Parce que la personne ne pourra même pas arriver à pouvoir faire quoi que ce soit. Mais il, quand tout le monde ne sait absolument rien faire pour toi, il y a toujours quelqu'un. Même quand vous avez des dettes. Vous ne savez même pas payer la facture et que personne ne sait vous avancer de l'argent il y aura toujours quelqu'un Comme on dit, il hein? y a quelqu'un qui m'a aimé Oui, souvenez-vous qu'il y avait une maman qui avait des dettes et que même les créanciers étaient sur le point de venir pour prendre ses enfants mais Dieu était là Élisée est venue, aïe, je suis plein dettes trouées. Mais c'est Dieu qui a permis son serviteur passe. Je suis plein d'êtres de trouées, plein dettes et tout ça. On va prendre tout ça et dire, mais qu'est-ce que tu as dans ta maison Vous vous souvenez Donc, <rire> c'est toujours nécessaire, mon frère et ma soeur, de pouvoir réaliser, parce que nous sommes des humains. Et la nature humaine, c'est une nature qui est tellement angoissée. Vite angoissée, oui, parce que pour quelle raison Parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel, en fait. On ne voit vraiment pas tellement très bien l'issue, parce que nous ne voyons que ce que nos yeux nous permettent de voir. Au-delà, là, il faut d'autres yeux, en fait. Et cela, c'est c'est, là, comme on dit, même si je ne bois pas tellement bien du bout du chemin, mais je dois avoir confiance. La persévérance. Souvenez-vous de la femme syrophénicienne. Alors, Dieu veut, et c'est ce qu'il veut effectivement, que nous puissions avoir la persévérance. Pour quelle raison aussi? Parce que dans la persévérance, c'est parce que vous avez l'assurance de la chose. Oui, oui. Amen. Si vous n'êtes pas sûr de la chose, vous allez persévérer. Pourquoi? suivez. La dame, une dame, il était sûr de la personne. Parce que dans son pays, il a bien regardé, il n'y avait personne. Mais elle a eu l'assurance parce qu'elle a vu cet homme-là, ce qu'il a fait dans le pays où il était, en Israël. Il dit, je n'ai jamais vu ni dans mon pays, ni à côté de moi, quelqu'un qui a fait des choses comme ça. Alors lui là, j'ai vu comment il chassait les démons, j'ai vu comment il cillait les malades, j'ai commencé à guérir, tout ça donc tout ça j'ai vu. Alors quand j'ai vu, j'ai dit il est la réponse à mon problème. Donc si vous n'avez pas l'assurance de la personne de la chose, effectivement vous ne pouvez pas persévérer. Que Dieu te bénisse mon bien-aimé. C'est la vérité. Mais c'est parce qu'on est sûr que là en tout cas, là même sur le chemin. Même les gens vont te dire Oh ça ne peut pas se faire, ça ne se fera pas Toi tu vas persévérer Amen. Vous voyez Abraham non? La Bible dit Espérant contre toute espérance dont l'homme persévérait Parce que quoi Il avait une pleine conviction Que ce que Dieu L'a promis Il a la capacité de l'accomplir donc, on pouvait dire, ta peau, et tu es, tu es déjà vieux, ton, ton, ton corps à toi, tu n'as pas la force, et il dit, ah ah, même si mon corps n'a pas la force, mais puisqu'il a dit, lui, Amen. alors là, il pouvait persévérer. C'est la foi. Amen. Alors. Il dit, comme il a dit ici, non, dis, non, non, non, va pas que vous parveniez dans la besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, en toi et moi, auquel l'écriture ici concerne, parce on doit se sentir concerné. Dieu nous fait savoir une chose, que mon frère et ma soeur toi qui es fils de Dieu, fille de Dieu, pour que tu obtiennes ce qui était nécessaire, absolument, il faut que tu accomplisses la volonté de Dieu. Par contre, si tu accomplis ta volonté, la volonté de ton papa, de ta maman, c'est bien de la naturel. C'est bon. Mais, vous vous souvenez, comment les autres disaient, oui, mais bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas ça. Il faut comprendre qu'effectivement que c'était comprendre effectivement que tout, tout ce que toi, en tant que frère et sœur, tu es censé pouvoir faire, et toi tu dois être sûr et certain, c'est ne que, même si les traditions des hommes, ou bien dans les traditions de la famille, les traditions, j'en sais rien les traditions. Et il peut y avoir des choses dans lesquelles on vous oblige à pouvoir faire, tu peux le faire, ça dépend de ce que tu Mais si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, je répète bien, la volonté des Dieu. Parce que, vous devez comprendre, vous jeunes qui assis là-bas, c'est aussi important que vous puissiez entendre cela aussi Nécessaire. Oui, oui, oui, c'est nécessaire. Si le Seigneur Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il a eu à pouvoir faire, s'il n'avait pas accompli la volonté du Dieu, vous me suivez Il ne serait pas sorti effectivement du cercueil, tout à la terre où il était. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pour ça que vous pouvez remarquer une chose. Et quand il était dans la jardin de Tsemane, il a dit, <rire> si cela était possible, possible. que cette coupe s'éloigne donc. Mais toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et vous vous souvenez dans les saintes écritures, dans le livre des Hébreux, toujours au chapitre 10, vous pouvez le lire avec vous. Moi. Voilà. Verset 1, ah, nous pouvons lire. En effet, la loi qui possède des de biens à venir et l'exacte présentation de choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre pertuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous entendez, non Autrement, ne retiendrait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici donc, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est donc question « Pourquoi ?» Pour faire au Dieu, après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu, tu n'as grillé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite « Je viens. » Vous entendez bien je viens pour faire quoi Il abolit ainsi la première chose pour établir un... maintenant écoutez très bien c'est en vertu de cette volonté donc c'était nécessaire qu'il fasse la volonté de Dieu s'il ne l'avait pas fait vous et moi nous serons toujours perdus donc mon frère et ma soeur toi et moi Aujourd'hui, là, nous ne devons plus chercher la volonté de qui que ce soit, de quoi. Non, non. C'est toujours chercher la volonté de Dieu. Si toi, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, tu peux oublier. C'est pour ça que vous entendez des hommes comme l'apôtre. Vous me donnez un peu de temps L'apôtre Paul qui dit. Je connais bien, non donc espíritus. Je connais bien, donc, euh, Galat, c'est là aussi, donc, vous, vous connaissez bien, c'est cela. Galat, oui, Galat. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Ah, on peut voir. Ah, de dire aussi, euh, à partir du verset. Allez, quand c'est ça. Allez, dire verset 10. Galate 1, verset 10, il dit, et maintenant, c'est l'apôtre Paul, hein? est-ce la faveur des hommes que je désire donc pour me plier à la volonté des hommes, pour plaire aux hommes, c'est cela, non Il dit, c'est ce que je désire. Il dit, ou celle de Dieu. Que je fasse la volonté des hommes, ou la volonté est ce que je cherche à pleurer aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christa. Hum. c'est cela que nous devons comprendre mon frère et ma soeur en tant que fils et fille de dieu Dieu ne peut nous agréer, parce que c'est Dieu quand même, Il ne peut nous agréer que quand nous faisons, et que nous ferons sa volonté, mais sa volonté parfaite. Donc, si aujourd'hui, dans notre marche, c'est pour ça qu'il nous parle, en fait, pour que nos yeux puissent s'ouvrir. Nous avons tendance à pouvoir vouloir d'abord faire ce que, nous, nous, nous sentons comme c'est ça, c'est ce que je sens, même si cela te convient. Parce que vous savez, la volonté de Dieu ne plaît pas à tout le monde. je un certain, souvent ici on se réjouit, alléluia, nous aimons la parole de Dieu. Je vous observe toujours, vous hein, aimez la parole de Dieu, mais quand maintenant il arrive qu'on vous met la parole de Dieu devant vous, dans une situation ou dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est difficile de faire le choix de ce que les saintes écritures vous disent, parce que ça ne vous conviendra pas. Alors, si nous sommes dans cette condition-là, que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas Que si nous sommes dans cette condition-là, que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, nous désirons donc faire la volonté des hommes, la faveur des hommes pour plaire aux hommes. Alors si nous le faisons ainsi, alors pour nous vraiment attendre quelque chose de meilleur de la part de Dieu pour nous. Déjà de nature, naturellement, nous les hommes, si toi tu ne fais pas ce que moi je te demande, moi un être humain, je ne serai même pas ton camarade. On ne t'entendrait pas. D'ailleurs, dans, dans les couple c'est comme ça. ça. Ça devient froid un peu. Bon. Je ne suis pas rentrer dans le mariage et le je Vous ai déjà dit ici, hein? écoutez là, aussi longtemps que Dieu ne m'a rien dit. Ça reste comme ça. Et quand on touche là, ça. C'est très sensible. Hein? Mais il faut qu'on puisse tout arracher, quoi. On doit tout arracher pour que tous ces démons-là qui se sont toujours cachés sous des couvertures, et doivent vraiment sortir. Oui, on doit les chasser, ne plus rester. Nous avons pris cette décision. Nous avons déclaré la guerre à tout péché. Ah, nous voulons à toute la terre mais la liberté nous marchons, nous marchons avec assurance. Nous qui devons porter l'espérance. Oh, merveilleux hein. Nous avons déclaré la guerre. Donc nous sommes appelés à chasser les démons. Vous ne l'air de ne pas en fait l'abri. Quand on les chasse. Soulevez partout chez vous, de maman, Afin que d'ici là, ils entendent qu'effectivement, on ne vous veut plus. Amen. Sortez de chez nous. Oui. Amen. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, prenne son contrôle. Amen. Que ça soit dur avec lui, nous acceptons. Amen. Que Dieu nous aide. Nous terminons la lecture. Nous retournons dans les Hébreux, chapitre 10. Vite rapidement, et puis nous prions. Mmh. Voilà, alors il nous dit ici, voilà que ça dit, voilà qu'il dit, après donc avoir accompli la volonté de Dieu, n'oubliez pas cela, seule sa volonté puisse s'accomplir, et que ce que si notre Seigneur l'a fait, et que lui il a vaincu, et que lui il est en nous maintenant, alors on ne peut pas faire autrement. Puisque nous l'aimons. Nous acceptons qu'il soit là. C'est pour ça, frères et sœurs, faites tous vos efforts pour que nous rendions vraiment honneur au Seigneur. Que notre Dieu doit être honoré et respecté dans notre comportement, dans notre vie, s'il faut mourir pour l'évangile ici. Si. Que nous aide. Vous pensez que ce sont des paroles en l'air, non, ce sont des vraies paroles, parce que tous ceux qui nous ont précédés, Paul est mort pour ça. Vous sentez les cantiques, n'est-ce pas, hein Marie Les apôtres, je ne sais pas. Merci beaucoup. Et alors, descend, descend, descend, descend, il le sang, ah. Les anges du Saint-Esprit, ah. il vous sède sang. Le sang des disciples, mort pour la vérité. Merci. Vous voyez pourquoi il faut prier pour eux Ils sont importants. Hein? Parce que quand vous ne savez pas c'est quoi il s'agit, ils comprennent et puis ils continuent à chanter. Que Dieu vous bénisse. J'ai prie pour vous vraiment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous purifie. Amen. Vous comprenez donc Amen. Alors, vous comprenez que tout cela, oui, oui. Nous nous sommes bien dans le confort. Mais nos frères qui nous ont précédés, on les a frappés. On les a même là pour mis en par mais... Non, vous savez, c'est très dur. Hein? Quand je lisais les témoignages de ces gens-là, j'ai dit, Jésus-Christ, mon roi, il y a eu des hommes et des femmes qui ont eu foi en toi. Ils ont accepté que même si on devait tuer leurs enfants, jamais ils pouvaient régner la parole de Dieu. Lisez les martyrs. Lisez. Vous pouvez comprendre que à un certain moment, nous n'avons vraiment pas eu à pouvoir atteindre la foi comme ça. C'est pour ça qu'il nous est nécessaire de pouvoir tout faire pour accomplir rien que rien que la volonté de Dieu donc en fait qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est donc donc si nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu et que moi j'accomplis ma volonté les deux ne peuvent pas marcher ensemble C'est la raison pour laquelle on nous dit toujours il faut naître de nouveau. C'est-à-dire qu'on est mort à ses sentiments, on est mort à soi-même. Puis comme j'ai toujours, je crois que je l'ai dit dimanche, un fils de Dieu, une fille de Dieu doit toujours être juste. Bon, j'ai lis ça peut-être, bon, on va prier. Voilà. Vous, vous permettez, hein? J'ai dit ça. Regardez okay, très bien, parce qu'on va dire, ah, il nous raconte encore des histoires. Je lis ça et puis on se lève, on prie ensemble. Mm -hmm. C'est dans un genre au chapitre 3, ça se ah, c'est clair. Mm -hmm. Oui, c'est si, euh, oui. mm -hmm. ah, c'est 1 Jean chapitre 3, euh, nous pouvons lire à partir du verset euh, 9. Je que... 1 Jean 3, verset 9, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas parce que la semence de Dieu demeure donc il ne peut pécher parce qu'il est né. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de Dieu. Maintenant, on dit au verset suivant, il dit quiconque ne pratique pas la justice, entendez cela? n'est pas de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Donc, celui qui pratique la justice est bien de Dieu. C'est pour ça que dans le verset suivant de ce que nous avons lu ici dans les hébreux chapitre 10 il dit si vous suivez bien il nous dit mon juste vous tenez bien ça est écrit hein? hébreu chapitre 10 voilà le verset euh, 38 il dit et mon juste vivra par la foi. Il est bien, mon juste vivra donc par la foi. Puisque lui-même, il est juste, nous sommes censés pouvoir être juste aussi. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. C'est pour ça que dans tout ce que nous devons faire effectivement, il faut que nous nous sondions nous-mêmes. Voir notre sentiment dans telle situation, qu'est-ce que nous avons dans notre cœur. Que Dieu nous aide, que les Seigneur vous bénisse. Les voies donc, nous allons donc prier. Tendre Père et précieux sauveur, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce pour te dire combien tu es tellement bon. Merci pour ton amour, merci encore pour ta bonté, merci encore pour ta grâce, merci encore pour ton soutien, merci encore pour ton secours. Personne, nous nous mettons devant toi parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons absolument à rien faire. Tu nous instruis pour que nous puissions arriver à pouvoir atteindre, Père tout puissant Dieu, ce que toi, tu nous ailles à pouvoir promis, Père Saint-Dieu. Tu as promis, Père Saint-Dieu, et ta parole à toi est vraie, Seigneur. Nous restons attachés à toi. Nous te disons merci encore pour ta bonté, pour ton amour, pour tes compassions, Père Saint-Dieu, pour la grandeur de ton nom, et pour la promesse que tu nous as faite, mon bénéfice, Père Saint-Dieu. Nous as placé sur ce chemin, Seigneur. Oh Dieu, nous a accordé la grâce de pouvoir voir ce qui nous est vraiment nécessaire. Oh Dieu, tu as vraiment parlé clairement, Père Saint-Dieu, afin que nous puissions comprendre que réellement, très certainement, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions l'obtenir, mon Dieu, bénédiction, Père Dieu. Seigneur, tu veux que nous puissions, et c'est là ce que tu as es, conditions c'est une condition, Père, sans Dieu, pour que nous puissions y être. Seigneur, accomplir ta volonté à toi. Sois béni donc exacté, Seigneur, et que nous puissions vraiment demeurer en tant que peuple de Dieu, tout à fait perturbissant Dieu. Marchant dans la justice, mon bénédiction, Père étant juste dans tout ce que nous faisons. Oui, que ton nom soit béni, qu'il soit donc exacté, mon bénémi Père saint Dieu. Oh, Dieu du ciel, tiens-nous par ta main, Seigneur, et aide-nous encore davantage mon roi que ta volonté soit faite par tubissant dieu en nous par dieu en tant que ton peuple mon roi soit béni soit exalté par sans dieu soit glorifié encore mon âme te loue et mon âme te glorifie encore pour ta bonté seigneur bénis mon frère et bénis aussi ma soeur mon roi et soutiens chacun de nous, nos bénédicts encore aujourd'hui car nous avons tellement besoin de toi père à toi donc la gloire à toi donc l'honneur à toi donc la puissance et la victoire nous te remercions sois béni et, et Sois exalté encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Mon Père, je te remercie encore parce que tu es Dieu. Tu es roi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Je te remets encore notre précieux frère Jonas, Seigneur, là où il est. Que tu le bénisses, mon roi. Que tu le protèges, mon bénévole Père Saint-Dieu. Pendant son séjour où il est là-bas, mon bénévole Père Saint-Dieu. Et ramène-le, mon Père Tibissant-Dieu, en bonne santé. Nous rendons gloire à ton saint nom. Sois donc béni. Sois exalté Père Saint-Dieu pour chaque frère et aussi pour chaque sœur. À toi la gloire. À toi l'honneur, la puissance et la victoire que tu nous as donné, Père, au nom du Seigneur et sauve Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse chez vous et qu'il soit avec vous. Que Dieu te bénisse.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 la paix est la peine qui nous a libérés, nous a libérés. Okay.